Alors du coup, que, que, merci infiniment déjà, on va commencer par ça, à moha 92 pour les deux mois de super étudiants de la Solti Academy. Coucou notre chauve qu'on aime. Vous commencez à me faire chier avec ça. Je ne suis pas chauve. Est-ce que c'est bien compris All right, I'm gonna show you guys. I'm, I'm in pro league. Mary, oh, really, really Voilà, non, je suis extrêmement choqué Je suis extrêmement choqué Donc, il est probable euh, qu'on ait fait une game contre ce cheater, qu'on a battu. Je ne sais pas si cheat ou pas, hein. euh, Moi, c'est l'action qui m'a choqué, en fait. Tant bien même, tant bien même que le mec me... Tant bien même euh, Attendez Quand bien, bien même J'aurais pas, le... pas eu le bouclier, je me serais dit, bon, je me suis pris un lucky shoot, tu vois. Un petit one tap, bon, ça arrive. Envoie euh... le clip en. On... Ok. Et tu vas voir hein Regarde, regarde bien Regarde bien Ah c'est comme ça qu'il faut lui parler, faut être gentil Je te mets toute la vidéo parce qu'elle est très belle Là c'est moi qui fais un... Euh... Regardez, écoutez bien les commentaires de Nice Mary, t'avance C'est vrai trois, les deux, les deux sont à deux Arnie, Arnie, Arnie, Mary, l'autre côté. Merci Nice Mary, Là il me donne le call ouais, ouais, les gars. Nice Mary Et écoutez bien dans le son de sa voix ouais, ouais, les gars. Nice, dégueulé dégage. Nice, nice, nice, nice, bon, je vais directement aller au clip. Oui, hein. Voilà, c'est ici. C'est ici. Tout commence. L'aventure commence ici. Donc là, là, sub... là, je suis sub sub sub sub What oh. flir, au clé ok L'escabion les, les, avec les ok, mais c'est pas le sujet. Vas -y, vas -y, Regardons mis, la kill cam. Y a de... y a rien. Donc primo, je ne sais pas comment il a l'information que je suis là. Secondo, tant bien même que ça soit le qui shoot, tant alors que j'ai un bouclier qu'on peut voir là, hein, vous voyez, euh, full HP, hein. Regardez, il est full HP le bouclier. Euh... Oh, je veux pas trop, faut prendre l'escalier. Je veux pas trop. Je prends l'escalant blanc. Oh, What L'escabe blanc est écrit en anglais. Ok. Alors, bon, du coup, t'es sûr, toi ou quoi Ouais, ça va, ça va, ça va. Tout ça pour ton clip de merde, quoi. Et du coup, t'as perdu. Moi, c'était pour te défendre, c'est pour te dire euh, les points perdus et tout. Je suis. Je... C'est peut-être bien de là, hein. C'est pas une affirmation mais c'est pas non plus une... Euh, ah bon bah je t'en en fait Salut tout le monde bon ben Salut les copains Bonsoir oh. La trace blanche sur mon t-shirt Non non on veut pas savoir, je crois que on veut pas... Franchement je crois que c'est de la crème solaire en plus De la crème solaire Bah oui dans une cave de mort, ça ouais. veut dire... De la mort De la crème solaire C'est à côté de ta bringuette la crème solaire Ouais c'est de la crème solaire Ouais ouais ouais stop stop stop tu la, la. Ouais! <rire> bah c'est ça! Euh, excusez-nous. Soyez prêts à la Ils ont une clash, main. Une... Une... On peut péter, on peut la péter. Elle est dans les toilettes, dans les toilettes, on la défonce. On la défonce, elle sort pas des toilettes. Elle sort pas des toilettes, elle. Elle est devant moi, elle sort, elle sort, elle va piano, piano, piano. J'en ai un main, il fait toucher. J'en ai un côté ai visa. Un dit côté banc. Mort visa, c'était Valkyrie. c'était un bonci. Ça passe comme dans du beurre là ou quoi? Ça te pète ça là! Fais-moi dans votre je vais pas faire des de... Ah, je me fais défoncer derrière le camion blanc. Nice! Je sais pas où est le last. Ok, bah il est là. 2v2? 2v1, tu peux planter, Duc. Et Mary, couvre-le. Couvre Okay. Mary recule encore, recule, recule, recule, On tout au fond tout, euh... au fond, tout au fond, tout au fond. Si il se met à gauche, il, à il pourrait, il pourrait se mettre dans une. Faut que tu t'apprêtes à sauter la barrière s'il y a un moment. Tranquille, euh, fond camion blanc, il va décaler pour toi Mary, fond camion blanc, devant le camion blanc. Lui tu lui mets une tête. Le gaffe il va te jouer. Attention Mary. Les deux sont dessus, faut que tu y ailles, faut, aille, faut, aille. faut que tu il faut que tu ailles le kill sur celui de gauche. Nice, ni n'y va pas, n'y va pas. Oh non il me la met Désolé. Mais le problème, c'est que j'ai un bouclier encore. À quoi sert le non, bouclier Non de non non non C'est pas ça le pull. problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu fais le kill sur l'autre et qu'après tu te mets en mode frag movie. Mais regarde comment il me met la tête. Comment il me met la tête J'ai un bouclier. Tu l'as, dieu ou pas euh, non. Je vais le droner, je vais le drôner. Toujours main. Mort. Ah euh, escalier, escalier, colis, escalier, colis. Tu veux me casser la fenêtre connecteur poulet ah, ouais, carrément. Excuse-moi, ouais, putain, tu m'as fait flipper. Il a heal l'autre, il a heal l'autre. Donc, il y en a un sur site. Il y en a un sur site. Il L'autre c'est côté long desk sur ping, cercueil. Attends, je vais j'ai je vais planter. Laissez-moi un drone, je prends les morts. un le numéro PDG. Dégage, frérot. la la Et l'autre long desk. J'ai besoin d'aide, je plante. Je me suis mort. L'autre était -desk. Il était long desk. Je vais planter. 2v1 de Dernier agent allié. Sans Des son récupérer. Et attends, t'as le temps. Prends l'info. Regarde, lève-toi et essaie de faire le kill. Tu l'as entendu, il est plus à gauche, au niveau du long desk. Là, tu l'as vu, tu l'as vu les traits, t'as pas besoin d'aller le prendre, t'as pas besoin de mettre le drone. Tu le décales, tu lui mets une tête. Merde, qu'est-ce que je fais tu perds du temps, c'est ridicule. Non t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il est sur A. Il est en face de toi, tu décales. Plante, plante, plante, plante, plante, plante, plante, plante. T'as pas envie de jouer ça quand tu.. Et écoute maintenant. Toujours sur A, Prends la ligne, défonce-toi. Flash, flash, flash, flash. Maintenant c'est les flashs que tu balances. Connecte Et maintenant tu décales, tu décales. Il est à droite. Oh le bad C'est rentré dans le main, dans le main. Attention il se Mais non, SK jaune! Allez putain, no call! On parle, s'il vous plaît! Je crois pas. Allez, attends, donnez-moi des infos, donnez-moi des infos, je vais le faire. C'est propre ça? Oh, je suis mort, je suis mort, je Fais pas de bruit, ils savent pas trop où tu Merde, ça me drone. Long desk rotam et ah, la rota mais sur ping Là où t'as fait le La porte À poulet, la porte à A Un escal jaune sur ping Connector Connector à gauche, là voilà Ok, et il est à la porte, porte en fait. Glace connector maintenant Fais gaffe, c'est un connector droit, vas-y, on à long desk Nice, ah, t'es en, en face de toi T'es bien là C'est glace c'est propre ce que tu fais C'est propre ce que tu coup fais coup Je savais que c'était mon clutch Mery qui fait un V3, ça va le, le rythme cardiaque <rire> Ouais ça va <rire> <rire> J'ai une nomade en face de moi Ça fait péter les termites, hein, ça fait péter le garage Attention à l'esca jaune, il y a la nomade qui peut arriver à l'esca jaune Bah ben voilà On n'y va pas t'avais pas besoin d'avancer là. Derrière on en a un derrière derrière Il est rentré, il est rentré, camion blanc Ah mais attends Toujours camion blanc Mort, Mort. camion blanc Et il y en a Je un derrière, derrière. garage Tranquille on y va, on y va Où ça, où ça, à droite C'est normal Diffuse toi, diffuse Nice le call, poulet, t'es à mon santé. Mais butez les drones les mecs Oui mais renforce, nazes, renforce, parce que les drones on peut les casser après alors que renforcer après c'est pas possible Soyez agressif hein, ah bah, sur les fenêtres extérieures. Cassez toutes les fenêtres vers l'extérieur, les gars. Oh non, oh non, oh non. Oh j'ai Euh devant le, main, devant le main, devant le main, devant la porte main. Ouais, la cam défaut n'a pas été. à oh, euh, Lésion, viens vers moi, viens vers moi, Lésion, viens vers moi. Elle me casse les couilles, elle. est à gauche, j'ai 2 HP, elle va me péter. Elle est devant le main. Elle est morte. Nice. Laissez-moi le kill, c'est le mien s'il vous plaît. Oh. suis flash, je suis pas bien. Ah oh, je loupe. Euh, Bas escavisa. L'eau HP, l'eau -HP. HP. Il peut être monté escavisa. Ou descendu. Escabanane ouais, en dessous de Nice J'ai on se fait.